Dans cette vidéo, nous allons parler d'auto-évaluation, évaluation par les pairs et du lien avec le numérique. Alors, c'est un sujet assez ancien. En allant sur Google Scholar, très rapidement, je trouve des éléments sur l'évaluation par les pairs à l'université des recherches des années 90 qui dataient largement l'utilisation massive du numérique. Donc, C'est quelque chose d'assez ancien. Euh, mais c'est vrai qu'avec le numérique et les MOOC notamment, euh, vu qu'on avait du mal à évaluer beaucoup de gens à grande échelle, l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation ont eu le vent en poupe euh, dans les années 2010 et on s'est vraiment beaucoup réintéressé à la question depuis une dizaine d'années. Donc on va parler de ces différentes approches, auto-évaluation, évaluation par les pairs, et un peu de, de la fonction de ces formes d'évaluation, évidemment de, de la fonction formative. Alors évaluation, auto-évaluation. Donc euh, imaginons, je vous donne un exemple d'une copie d'un de mes élèves, euh, J'ai un écrit numérisé et euh, je veux euh, savoir, je veux que la personne euh, s'auto-évalue avant de me rendre son devoir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. C'est que je vais mettre un formulaire avec un barème et ce n'est pas moi qui vais appliquer le barème. C'est l'apprenant, en même temps qu'il va rendre son devoir, il va euh, s'auto-évaluer. Et ensuite, à partir de cette auto-évaluation, il va éventuellement améliorer lui-même, sans que je lui ai rien dit, dans la meilleure des cas, son travail. Donc ça, c'est pour ça, c'est-à-dire que je peux, après, ça, en tant qu'enseignant, on peut avoir plusieurs approches. D'abord, donner des conseils euh, généraux, la personne fait son devoir, ensuite, on lui donne le barème, et il va reprendre son travail à partir de ce barème en auto-évaluation. Ou, à l'inverse, on peut être aussi en amont, c'est-à-dire on donne le barème en même temps que l'énoncé du devoir, et en permanence, l'apprenant idéal, compare ce qu'il fait au barème pour être au plus proche des attendus de l'apprenant. Et donc ça, ça permet une plus grande transparence, en fait, des attendus. C'est quelque chose qui peut être très apprécié des apprenants. Donc, euh, une des fonctions de l'état évaluation c'est évidemment, en partageant les critères d'évaluation en amont de la soumission, ça dissipe les doutes des apprenants, qui peuvent parfois avoir une grande anxiété sur comprendre exactement ce qui est attendu d'eux. Ça peut avoir ce qu'on appelle une fonction de détayage, en anglais de scaffold, qui permet de tendre plus rapidement, donc, vers les, les résultats attendus. Et donc, euh, moi, ça m'arrive de, de mettre en place des devoirs. Donc là, c'est un devoir que j'ai mis en place dans Teams, où finalement, ils rendent leurs devoirs et ils se notent eux-mêmes, sans que j'ai à intervenir dans le processus. Donc ça, c'est quelque chose... Évidemment, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas cette note-là qu'on va retenir. Euh, la note définitive est donnée par le formateur, moi en l'occurrence. Mais néanmoins, c'est extrêmement important d'avoir ce retour réflexif sur son travail et de ne pas simplement... Euh, euh, donner son premier jet sans vraiment euh, se concentrer sur ce qui est attendu. Et donc, euh, là, par exemple, euh, c'est des items que j'ai mis dans l'auto-évaluation. C'est-à-dire que je leur ai dit, est-ce qu'en introduction, vous avez euh, fait, euh, grand plus critères est-ce que vous, allez, vous avez, par exemple, sur l'introduction du doigt, un, une logique en auto-noir Oui, non. Et donc, ils doivent cocher, en même temps qu'ils rendent ou avant qu'ils rentrent, est-ce qu'ils l'ont bien fait ou pas Et ça, ça permet de gagner du temps, et en tant qu'enseignant, de ne pas... En tout cas, de moins avoir à répéter pour chaque copie. Et là, il manque ça, puisque s'ils ont bien fait leur travail d'auto-évaluation, ils l'ont filtré en amont. Et donc, aussi, uh, un autre approche de l'auto-évaluation, et c'est là où, fin de compte, le numérique peut avoir un certain intérêt, c'est qu'on peut plus facilement comparer le diagnostic de l'enseignant. Donc là, j'ai une grille qui est critériée. En auto-évaluation, une évaluation par l'enseignant. Et donc, euh, finalement, euh, le digital permet de, à l'apprenant d'avoir à l'esprit, en même temps, et sans, sans perdre du temps avec du papier et des, des copies, euh, un écart, en fait, euh, entre son propre diagnostic et celui de l'enseignant d'un diagnostic expert. Et donc ça, ça permet non seulement d'évaluer leur capacité à rendre euh, le travail, mais aussi d'évaluer leur, leur, leur regard d'évaluateur. C'est une forme de mise en abîme qui permet de développer des compétences métacognitives, entre autres. L'évaluation par les pairs. Donc là, j'ai remplacé, j'ai mis cette image que j'aime bien parce qu'il y a cette idée qu'une copie peut, notamment dans un MOOC, hein, traverser la planète et être envoyée à plusieurs endroits. Mais l'évaluation par les pairs, ça peut être aussi bien au sein d'une classe. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un rendu qui est donné à trois évaluateurs. On a euh, des, différents barèmes et une note finale qui va être parfois, mais pas, pas toujours, la moyenne des différentes notes des évaluateurs. Donc là, à nouveau... On va renouveler l'utilisation des barèmes, donc c'est assez classique finalement. Et on va pouvoir aussi avoir des commentaires assez nombreux des apprenants. Donc il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on peut se fier à ce type d'évaluation Quelle est la légitimité de l'évaluateur Moi, ce que je pense, c'est que c'est extrêmement intéressant, mais il faut le voir avant tout comme un exercice d'évaluation formative. En plaçant des apprenants en posture d'évaluateur, en fait, on change leur regard. On les oblige à s'approprier des grilles d'évaluation. Et finalement, ça fait beaucoup mûrir sur un sujet, je trouve. Et donc, euh, ça, ça permet aux, aux apprenants de, de mieux comprendre la logique sous-jacente sous aux attendus. Et donc, euh, moi, je le vois plutôt comme une étape avant une évaluation sommative. C'est-à-dire qu'on maintient souvent en général l'évaluation finale, le diagnostic final, la note finale par l'instructeur. Mais en amont, on peut, avoir, on peut filtrer un certain nombre d'éléments grâce à l'évaluation par les pairs. Et comme ça, l'instructeur se focalise sur les éléments de plus haut niveau que seul lui est capable d'évaluer. Et donc, euh, il faut beaucoup de progrès à l'avenir si on veut que l'évaluation par les pairs euh, soit dans une logique sommative, donc d'évaluation avec des notes et de, de vrais euh, rankings hein, de, de, de mise en, en, en comparaison des apprenants. Une perspective, c'est par exemple analyser et corriger euh, les évaluateurs. Donc ça revient à évaluer les évaluateurs. J'avais fait quelques, un, un petit article là-dessus avec des collègues il y a quelques années où on analysait le comportement des apprenants et on avait vu par exemple que les étudiants avaient tendance à noter de manière beaucoup plus laxiste que les autres types par rapport à des gens en poste euh, ou, ou des retraités par exemple.